Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir comment quelques clics suffisent à bâtir des formules utilisant des références 3D. Travailler en ligne-colonne est habituel. Par exemple, faire la somme d'une ligne, faire la somme d'une colonne, on travaille ici en une dimension. Par exemple, somme d'une colonne, somme d'une ligne. Les calculs peuvent également porter sur deux dimensions. Par exemple, calculer la moyenne pour cette plage. Les deux points signifient « depuis la cellule jusqu'à la cellule ». Il est fréquent de regrouper dans un classeur plusieurs feuilles de même structure. Cet empilement des feuilles génère en quelque sorte une troisième dimension, ligne, colonne, profondeur, troisième dimension très simple à utiliser. En résultat, nous voulons les totaux des différentes feuilles. Tapez égal, somme, sélectionnez la première feuille concernée en cliquant sur l'onglet, puis la cellule tapez deux points utilisez les boutons de navigation ou le menu contextuel pour afficher la dernière feuille concernée puis sélectionnez la cellule parenthèse puis valider. là encore les deux points signifie depuis la feuille, celle 1, c'est 10, jusqu'à la feuille, celle 10. Toutes les feuilles figurant entre ces bornes seront prises en compte dans le calcul. Déplacer une feuille hors de ces bornes suffit pour l'exclure du calcul. 3303 Je retire cette feuille de la plage. A l'inverse, insérer une feuille entre ces bornes suffit pour l'inclure. Nous retrouvons notre total. Ces références s'adaptent lors de la copie. D10, E10.